Bonjour, je suis Céline Lanfranco du Relais Culture Europe. Nous assurons en France la mission de Bureau Europe Créative. Nous sommes là pour vous accompagner sur toutes les opportunités autour de ce programme et notamment autour des appels. L'objet de cette vidéo est de décrypter les enjeux de l'appel Média, Video Games and Immersive Content Development et de vous donner les premières clés afin de vous positionner sur cet appel. Tout d'abord, quels sont les objectifs de l'appel Média soutient le développement de jeux vidéo et de contenus immersifs narratifs ayant un potentiel de circulation élevé en Europe et au-delà. Cet appel va apporter un soutien aux actions relatives à la phase de développement et non de production de jeux vidéo, d'expériences immersives, Sont recherchés des projets de grande qualité axés sur l'innovation. Ainsi, on va chercher à renforcer la capacité des studios de production de jeux vidéo, de studios XR et de sociétés de production audiovisuelle européennes à développer des jeux vidéo et des expériences immersives interactives susceptibles de toucher un public mondial. Également, encourager la collaboration dans la création d'œuvres, que ce soit des jeux vidéo ou du contenu immersif interactif, à échelle européenne, et évidemment que ces œuvres soient d'une grande qualité, avec un potentiel transfrontalier pour les projets qui seront sélectionnés. Cet appel vise également à accompagner la transition numérique et écologique d'un secteur plus inclusif. Maintenant, je vous propose de voir quel type de projets ont été soutenus sur cet appel qui auparavant était uniquement destiné aux sociétés de jeux vidéo. On peut voir qu'il y avait environ trois projets français soutenus par an sur les 30 projets européens sélectionnés, avec un taux de sélection d'environ 25% pour la France et un montant moyen de soutien de 110 000 euros. Sur la nouvelle programmation qui s'est ouverte aux expériences immersives, il y a eu au total 75 dépôts pour 44 projets sélectionnés. Sur les 10 dépôts français, 7 ont été sélectionnés, ce qui fait un taux de sélection de 70% pour les dossiers français, avec une moyenne de 223 000 euros. On peut voir qu'en 2022, le soutien reste majoritairement pour le jeu vidéo, mais qu'il s'ouvre à hauteur de 18% pour les expériences immersives. Quelques exemples, le studio français de jeux vidéo Game Bakers, connu pour ses jeux indépendants innovants comme Haven ou Fury, a été soutenu pour son nouveau jeu d'aventure narrative. Côté expérience immersive, la société Tiny Planet a été soutenue pour la première fois avec « Welcome to Savoie » qui reconstitue la célèbre salle de swing « La Savoie Ballroom » à Harlem. C'est donc une expérience immersive entre théâtre et réalité virtuelle. Cette aide est dédiée au développement d'un projet de jeu vidéo narratif ou d'expérience immersive interactive avec un récit narratif continu. Pour être considéré comme narrative, l'histoire doit être racontée ou montrée tout au long du jeu ou de l'expérience immersive interactive, et pas seulement en introduction ou en conclusion. Il faut pouvoir prouver un contenu original ou un gameplay de qualité, un niveau élevé d'originalité et de valeur innovante créative, un fort niveau d'ambition commerciale, c'est-à-dire que vous chercherez à avoir une distribution physique et numérique, des divertissements géolocalisés et avec un potentiel transfrontalier très important. L'œuvre doit nécessairement être destinée à une exploitation commerciale. Vous devez détenir la majorité des droits, y compris les droits d'adaptation le cas échéant, par le biais d'un contrat signé au moment du dépôt. Pour postuler à cet appel, vous devez être une société de production de jeux vidéo ou une société de production audiovisuelle ou un studio XR européen et indépendant. Pouvoir justifier d'une expérience antérieure éligible ayant été commercialisée depuis deux ans. Cette œuvre antérieure peut être un jeu vidéo narratif, ou une expérience immersive narrative, interactive ou non interactive, ou une expérience immersive non narrative. Dans la phase de soutien média, le développement du projet doit courir pour au minimum 10 mois, à partir de la date limite de dépôt de l'appel jusqu'au premier prototype jouable. Par exemple, pour un dépôt le 1er mars 2023, la livraison du premier prototype jouable ne devra pas être avant le 1er janvier 2024. Cet appel soutient des projets de jeux vidéo numériques et de contenu immersif. Il est mono-bénéficiaire, seule une structure pourra en bénéficier. Enfin, vous ne pouvez postuler qu'à un seul appel média en développement par an, le Slate, le co-développement ou Video Games and Immersive Content Development. Maintenant, je vous propose de voir ensemble les critères d'évaluation. Chaque candidature est notée sur 100 points selon quatre critères d'attribution, la pertinence, la qualité des contenus et des activités, le management et la dissémination. Ici, nous allons apporter quelques précisions qui vous permettront de vous positionner sur le projet. Tout d'abord, la pertinence du projet par rapport à l'objectif de l'appel et au projet ciblé. Cette partie vaut 35 points. Vous devrez fournir une présentation de votre société, des activités, votre position sur le marché national et européen, votre ligne éditoriale en matière de développement et de production. Vous devrez également décrire l'originalité et la créativité du concept du projet par rapport à vos travaux déjà existants, et, y compris l'originalité de l'histoire. Tout d'abord, la pertinence du projet par rapport à l'objectif de l'appel et au projet ciblé. 35 points vous devrez fournir une présentation de votre société, vos activités, votre position actuelle sur les marchés nationaux et européens, votre ligne éditoriale en termes de développement et de production. Également décrire l'originalité et la créativité du concept par rapport aux travaux déjà existants, ainsi que l'originalité de votre histoire. Vous devrez décrire les aspects innovants du projet soumis, par innovation, on entend techniques et contenus avant-gardistes innovants, tels que l'utilisation des technologies ou des plateformes nouvelles ou récentes, l'innovation dans le gameplay, le niveau d'immersion et d'interactivité, l'innovation dans l'approche visuelle et graphique, l'utilisation innovante de la cinématographie et du visionnage. Cette question vaut 15 points. Ensuite, vous devrez expliquer votre approche durable et écologique, à savoir si votre projet est en adéquation, avec des stratégies présentées pour assurer une industrie plus durable et respectueuse de l'environnement. Enfin, à savoir si votre projet est en adéquation, avec des stratégies qui visent à assurer l'équilibre, l'inclusion, la diversité et la représentativité des genres que ce soit dans votre projet, dans le contenu ou dans la façon dont vous gérez votre activité. Sur la qualité des contenus et des activités, on cherchera la qualité de la narration, de l'approche visuelle, ce qui est prévu en matière de conception graphique et sonore, les mesures d'accessibilité pour les utilisateurs handicapés ou souffrant d'autres handicaps. Pour les jeux vidéo non immersifs, on cherchera à avoir la qualité du gameplay, l'intégration entre le gameplay et la narration, la qualité de la conception des niveaux et des personnages, et pour les jeux vidéo immersifs et interactifs, ainsi que pour les expériences immersives, on cherchera à voir la qualité de l'expérience immersive, le niveau et la qualité de l'interactivité. Concernant le management, la gestion du projet, 20 points, vous devrez expliquer votre stratégie de développement et de financement, les rôles et les responsabilités dans votre société, est-ce que vous avez la possibilité d'attirer des distributeurs, des éditeurs et votre projet a-t-il un potentiel de vente et de flux de revenus Et enfin, la dissémination, 20 points. Est-ce que votre projet a un potentiel à franchir les frontières compte tenu de l'expérience et de la diversité de l'équipe créative, de l'histoire et des personnages ou du casting prévu, de la stratégie de localisation de la pertinence de la stratégie de distribution compte tenu des méthodes de distribution prévues, du choix de la plateforme, du média, du public cible identifié et des partenaires de distribution qui sont soit déjà en place, soit envisagés. Et également chercher à savoir si vous mettez en place des stratégies de marketing pour atteindre les publics à un stade très précoce. Maintenant, je vous propose de voir comment déposer votre projet tout se passe en ligne via le portail de la Commission européenne Funding and Tender. Tout d'abord, vous devrez enregistrer votre société si ce n'est pas déjà fait, remplir des informations administratives dans la partie A, puis dans la partie C, des informations complémentaires. Dans la Media Database, vous remplirez les informations sur l'œuvre antérieure et le projet que vous soumettez à Media. La partie B comprend l'Application Form et des annexes. Les annexes sont un dossier artistique, un budget détaillé, la preuve de la propriété des droits, droits d'adaptation, le cas échéant, sur le projet que vous allez soumettre à Média, des pièces justificatives de coproduction, de distribution, de financement, si vous en avez, un PDF qui reprend les informations de la Média Database et une déclaration sur la propriété de la société candidate. Le cœur de votre projet est l'Application Form, qui comprend l'ensemble des questions qui permettent d'évaluer votre projet selon les critères d'attribution de l'appel que nous venons de voir. Il comprend également une partie sur la gestion de votre projet à travers des workplans. Cette aide vous permet d'obtenir 150 000 euros maximum par projet à hauteur de 50 des coûts éligibles du développement lors du soutien média. L'action durera au maximum 36 mois, soit à partir de la signature du contrat ou au plus tôt, à la date de dépôt de la candidature, si les activités le justifient. Il y a un appel par an, qui paraît généralement en automne pour un dépôt en mars, avec des résultats en août. Pour préparer ensemble votre candidature, l'équipe du Relais Culture Europe est disponible pour vous accompagner. Nous vous proposons des ressources et des informations sur le site du Relais Culture Europe ainsi que des ressources particulières pour le dépôt de chacune des candidatures. Vous pouvez suivre notre actualité à travers nos newsletters, la e Media et l'AI e Culture. Nous proposons des webinaires d'information, des ateliers collectifs de décryptage et de préparation à chacun des dépôts. On propose également un accompagnement individuel pour vous positionner sur la candidature, échanger, relire votre projet. Sur notre site, vous trouverez une bibliothèque de projets et de témoignages d'acteurs. Nous proposons également des activités de networking avec les autres bureaux Europe Créative européens et en synergie avec d'autres programmes européens. Si vous êtes intéressé par cet appel et vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.